Jean-Baptiste, nous sommes en direct sur Kinos Studio TV, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de, de cette passion que tu as de la moto, à quel âge tu as commencé à faire de la moto et pourquoi tu t'es orienté dans ce secteur-là J'ai commencé la moto, euh, je devais être tout petit, je devais avoir 6 euh, ans pour père ma vie sur une petite euh, piwi. Petite et là le, le virus a commencé et j'ai été piqué direct. Après, euh, j'ai continué un petit peu euh, avec des vieilles mobilettes sur des parties, tout simplement, en fait. Et après, euh, j'ai acheté ma première moto de course et je me suis entraîné euh, pour pouvoir participer aujourd'hui à France. Ça fait combien d'années que tu cours Ça fait 5 ans en compétition et 7 ans au total. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour, de, pour être un bon coureur De l'argent. Oui. bonne préparation physique, du bon matériel ouais. et une bonne structure. Bonne équipe. Et, et, et euh, tu évalues à, à combien de, les coûts par an euh... bah, Ça dépend du championnat qu'on veut faire. et, et... Bah, Ne serait-ce que pour la machine déjà Ne serait-ce que pour la machine, il faut logiquement et théoriquement une machine de dernière année. Ouais. Donc c'est environ euh, 15 000, 20 000 euros euh, pour la machine sans daccord championnat. Ouais. Et pour un championnat de vitesse, c'est 35 000, 40 000 euros l'année. Euh, pour faire les choses correctement. Tu nous présentes cette magnifique machine C'est une Gamma R6 de 2012, Oui. avec un moteur stock, équipé avec une ligne Spark, un Fessy Kitsiek, des suspensions Katech et des commandes Robis. C'est une machine dérivée de l'origine, oui. mais qui reste quand même une machine assez performante. Elle a quand même pas loin de 8 ans, donc elle commence un petit peu à se faire vieille mais on... j'arrive à prendre pas mal de plaisir avec Alors j'ai vu que tu m'étais pour une cause tout à fait honorable, qui est la sclérose en plaques. Est-ce que tu veux nous en parler Alors en fait tout simplement, j'ai une personne de ma famille qui a été atteinte de cette maladie. Oui. Et l'association des Défi Sports Solidaires qui en fait regroupe pas mal de... de sports, notamment la voile, le karting, le motonautisme et maintenant la moto. Oui permet de faire parler de cette maladie et de bien sûr euh, contribuer à la lutte contre sclérose en plaques. Alors est-ce que tu peux donner un lien où on peut trouver une cagnotte éventuellement Il y a une cagnotte qui est faite sur Facebook c'est oui. sur la page Baptiste oui. Felgerol Défi Sport Solidaire D'accord, bah, je vais prendre le lien puis je le mettrai sur la vidéo pour que les internautes puissent euh, s'y intéresser En tout cas je te remercie pour ta gentillesse, ton accueil je te souhaite une bonne première. carrière dans, dans le domaine de la moto et bonne chance sur une prochaine course là euh, Là il y a une prochaine course à 15h45 D'accord, bah merci à toi et bonne chance pour la course Merci, merci à vous Merci Je sur et là je suis au circuit Carole et là devant vous, vous avez donc un pilote, le vainqueur d'une course Oui. Alors Geoffroy, je te laisse te présenter okay. Bah moi je m'appelle Geoffroy Dehaix ça fait euh, maintenant 8 ans que je fais la compétition moto j'ai commencé par le championnat Wert, c'est un championnat un peu pour les amateurs. J'ai gagné, j'ai réussi à me faire connaître en work, j'ai pu aller en endurance. Et maintenant j'ai évolué en endurance et en championnat du monde d'endurance, ce qui est a 24 fois de devant, 8 heures du et Là je suis venu faire euh, un nouveau championnat qui vient d'ouvrir, ça s'appelle le championnat de trophée dile de France. Donc euh, je viens essayer de remporter le premier titre euh, d'Île de France avec la première course ici à carole D'accord. Alors depuis quel âge tu, euh, tu cours bah, J'ai 32 ans, j'ai commencé, à 20, 23 ans j'ai commencé à... Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier finalement, c'est plus qu'un métier, une passion avant une passion déjà, c'est parce qu'en fait, à euh, la base, je ne faisais pas du tout de la compétition en moto, et pas n'étais pas noteur pour un ami qui faisait de la moto, Oui. Euh, Au 24 heures du monde je ne l'ai pas noté pendant 24 heures, je me suis dit pourquoi pas moi, et je me suis mis un défi d'y arriver, donc je me suis acheté une moto de piste, je suis venu faire des ronds ici avec les copains à Carole, et je me suis fait connaître, j'ai fait le premier tour, j'ai gagné, et puis dans les vues, je suis monté. Euh... Alors, n'est pas champion, je suis qui veut, Quel, selon toi, quelles sont les, les, les principales qualités pour devenir champion euh... Puis, de moto bah, Être assidu, ne rien lâcher, c'est beaucoup de sacrifices, temps au niveau du temps et de l'entraînement. Parce que pour être beaucoup entraîné, on ne pense pas, mais la moto c'est extrêmement physique. Il faut être vachement assidu dans les entraînements pour pouvoir performer. Il n'y a pas de secret, c'est rouler. Hein. Plus on roule, plus on prend d'expérience et on emmagasine des bons points. Et au niveau budget, ça représente quoi par an à peu près pour l'entretien de la moto et puis pour faire fonctionner bien entendu toute la team Là, je pense que déjà pour une moto, ça coûte dans les 15-20 000 euros à acheter. Après, il y a presque 10 000 euros de préparation des bonnes pièces et racing. Et après, pour faire un championnat, ça faut compter entre 5 000 euros pour faire un wear ou après, ça peut aller jusqu'à 15-20 000 euros pour faire des D'accord. Tu nous présentes ta machine, cette magnifique machine, donc c'est une R1, c'est ça C'est ça, c'est une R1, les tout nouvelle Yamaha R1 2020. Oui. Elle est la 1500 km de course, c'est sa première course, oui. c'est la première victoire d'ailleurs, donc je suis très content. C'est une super belle évolution, je roulais sur l'ancienne avant et cette année j'ai pu passer sur la nouvelle et j'en suis super content, c'est vraiment une super machine et vraiment une belle évolution et on se sent tellement bien à son guidon. Alors est-ce que tu as un blog dans euh, lequel on peut, on peut regarder et éventuellement s'intéresser un petit peu à ton parcours Oui, j'ai une page Facebook, qui s'appelle 2 Casimir. Au dessus je mets mes actualités, mes lives, mes championnats, mes courses, mes évolutions. D'accord. Eh ben, merci beaucoup pour euh, ce petit entretien. Je te souhaite bon courage pour ta prochaine course à 15h, c'est ça C'est ça, à 15h45. Et 15h45, d'accord. Et puis, euh, bonne carrière en espérant que les choses se passent dans le mieux possible pour toi bah, ce que dans ta aussi. carrière. Et en tout aime. cas, merci beaucoup. Super machine. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à bientôt.